Ah, voilà. il y a une casserole. Il faudra les enlever, madame. Pourquoi on va enlever des casseroles, s'il vous plaît On est sur une un petit pectoral. Est-ce que je pourrais lire un document, s'il vous plaît un arrêt Mais de... okay. à quel moment on n'a pas le droit de faire voilà. une casserole, en fait Putain, bien. mais c'est dingue, quoi On la bon, euh... pose là, mais on va aller en chercher. Je ne sais pas, mon sopalinge, ma boîte de conserve, oh, on va te faire foutre Il nous prend tout, n'importe quoi mais la boîte de concert, tu fais la part, c'est pas interdit Non, on non, c'est pas, pas la boîte de conserve. Comment Allez-y, madame, posez, posez la boîte. <rire> ne cherchez pas. Allez. Bonne journée. Ok, mouton, et on y va. C'est l'aberration complète, tout le fric est foutu pour ouais. ça. S'il était tranquille, je pense qu'on ne prendrait pas autant de fric. Hein. On peut pas poser on les on gamelles, c'est ça On cannelle. peut pas prendre on les gamelles, prendre les gamelles hein. les Par arrêté préfectoral, il est interdit d'avoir une casserole. <rire>